alors maintenant, comment rester concentré quand les jambes brûlent C'est ce que l'on m'a posé. C'est vrai que des fois, on peut être soit en train de courir, soit dans un autre sport, et là, on sent les jambes qui brûlent, et ça commence à être horrible, et ça peut nous prendre beaucoup d'espace mental, puisque nos perceptions sont sur ces jambes, sur les jambes lourdes, les jambes qui brûlent, et du coup, bah, on a du mal à se dépasser, on peut même se dire, waouh, mais attends, là, ça commence à être beaucoup, et je vais peut-être ralentir. Du coup, là, aujourd'hui, je vais vous proposer euh, trois points pour pouvoir vous dépasser même quand les jambes brûlent. Il y a le premier point. Le premier point, déjà, c'est bah, votre intention, okay votre attention. C'est-à-dire que quand votre attention est sur vos jambes, eh bien, elle n'est pas euh, sur l'objectif que vous voulez atteindre. Et donc, c'est du coup, ce, à ce moment, par exemple, avec l'attention qui est sur les jambes qui brûlent, vous pouvez simplement en avoir conscience. Et au lieu de mettre un jugement de ces mâles, les jambes qui brûlent, et eh bien vous centrez dessus et accueillir ces jambes qui brûlent, même si ça peut paraître perché, et simplement les accueillir. Et une fois que vous êtes centré là-dessus, commencez à jouer avec et commencez à vous dire Ok, bah, quand mes jambes brûlent, je sens qu'elles sont de plus en plus légères, et mettre des paradoxes comme ça, ok Et là je vois que quand mes jambes brûlent, alors ça devient de plus en plus léger, et je prends de plus en plus de, de plaisir à, euh, à courir. Rappelez-vous que votre discours interne va engendrer euh, vos émotions, vos émotions vont engendrer vos actions et vos résultats. Donc si quand vous percevez les jambes qui brûlent, vous ne mettez pas de jugement dessus, vous ne les jugez pas et vous, vous pensez simplement sur, ok, cool, ça, ça, je prends du plaisir quand les jambes brûlent, etc. Vous pouvez même vous imaginer de inspirer euh, et expirer, par exemple vous inspirez du bleu, vous expirez du rouge ou une autre couleur qui vous correspond plus et qui vous insuffle de la légèreté. Le deuxième point ensuite, c'est revenir sur l'essentiel. Qui cela vous permet de devenir Et donc vous accrochez, vous répétez une phrase en mode ⁇ je suis excellent ⁇ je suis un guerrier ⁇ en boucle, en boucle, en boucle, en boucle ⁇ et vous la répétez tellement fort, c'est ça qui est bien en fait, quand vous parlez vous-même dans votre tête, vous pouvez moduler la voix, soit parler doucement, soit parler très vite, soit parler fort, soit parler calme. Et vous avez le choix aussi vous pouvez vous dire ok je suis excellent je suis un gars et vous répétez ça en boucle en boucle en boucle afin que l'espace mental généré par vos pensées occupe l'espace mental soit plus fort que l'espace mental généré par ce qui brûle au niveau des jambes ça c'est le deuxième point alors si la distance est super longue ça peut être bien sûr plus ou moins difficile de tenir ça dans le temps et ensuite le troisième le troisième point bah là c'est plus classique c'est vraiment d'aller voir quels sont tous les bénéfices pour moi que ses jambes brûlent et vous répétez ça et en vous le courant en fait le temps que vous prenez de l'espace mental à autre chose que les jambes brûlent que les jambes qui brûlent, eh bien, c'est de l'espace mental occupé. Donc, vous tant que vous n'êtes pas sur les jambes, vous êtes sur autre chose. Et donc, vous dire OK, quels sont les, tous les bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices pour moi que les jambes brûlent Et en fait, avec un sportif, en faisant ça, il a remarqué que grâce à ça, il gagnait encore plus en détermination. Et avec les jambes qui brûlent, il était capable de faire des meilleurs scores que quand il était en pleine forme. Encore une fois, vos perceptions entraînent vos décisions, entraînent vos actions. Donc, avec les jambes qui brûlent, au lieu de mettre une perception de Ah, c'est à cause de ça que je, fais, que je vais faire une mauvaise performance, allez adopter une perception du type C'est grâce à ça que je vais me dépasser. Encore une fois, dans les deux cas, il euh, y en a une qui est plus facile, une histoire qui est plus facile que l'autre à se euh, raconter. En revanche, il y en a une. Est-ce qu'il y en a une qui est plus utile que l'autre